Communiquer efficacement avec les autres usagers de la route Tous les conducteurs doivent apprendre à communiquer efficacement avec les autres automobilistes, afin de maintenir le flux de circulation de manière fluide et ordonnée. Vous ne pouvez pas contrôler les actions d'un autre conducteur, mais s'il communique ses intentions, vous pouvez ajuster votre comportement de conduite pour éviter les conflits et les perturbations. Faites toujours attention aux autres conducteurs qui signalent leur intention de ralentir, de faire un virage ou de changer de voie. A votre tour, vous devez communiquer vos intentions aux autres usagers de la route. L'une des principales leçons que tous les nouveaux conducteurs doivent apprendre en matière de sécurité routière est de ne jamais devenir complaisant. Ne présumez pas que vous savez ce que feront les autres automobilistes, même si vous vous trouvez dans une situation apparemment prévisible. N'oubliez pas que chaque conducteur est différent et que personne ne fait tout le temps des choix logiques.